Depuis le début de l'année 2021, le cours de vie augmente dans tout le Royaume-Uni et à Coventry. De plus en plus, un euh, résidents commencent à ressentir la pression. Si vous avez des difficultés financières ou si vous êtes préoccupé par l'avenir, obtenir de l'aide rapidement pourrait faire une grande différence. Vous s'assurer que tout le monde a accès à une aide, le conseil municipal de Coventry travaille avec des partenaires dans toute la ville et voici quelques-uns des choses pour lesquelles vous pouvez trouver de l'aide. Euh, vous pouvez avoir de l'aide en cas d'urgence de la nourriture, le chauffage de votre maison et le paiement de gaz et d'électricité. De l'aide financière pour maximiser les revenus, obtenez de l'aide pour les prestations. Une aide au logement, y compris de l'aide pour les sans-abri, les propriétaires, les aérés, de loyers et de taxes habitation. De l'aide pour rester connecté à l'Internet ou accéder au support numérique. Pour plusieurs informations sur les différentes aides disponibles, veuillez contacter ou consulter le site Internet suivant www.coventry.gov.uk bar cost of living. Ces informations en ligne peuvent être traduites en plusieurs langues de 100 langues différentes pour, pour le faire, il suffit juste de cliquer sur le bouton « hashtag 1 » qui est situé dans le coin inférieur droit du site Web. Appelez notre équipe du service clientèle au 08085-834-333 si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'en parler. Nous sommes One Coventry Together.